Nous avons parlé d'un film de rentrée, dont, dont le sous titre justement, c'est « La grande émotion du cinéma de la rentrée ». On va voir peut-être que ce n'est pas que de l'émotion, mais en même temps, donc, euh, nous sommes avec euh, Cécilia Rouault et avec Pierre Deladonchamp. Bonjour. Donc, euh, nous, ce film, donc, « photo de famille euh, ». Est-ce qu'on ne pourrait pas dire « photo de famille », mais avec « euh, S » à « famille », parce qu'on peut peut-être se retrouver... Euh, plus ou moins les uns les autres dans cette histoire. Oui, absolument. C'est une très bonne idée d'ailleurs. <rire> non, euh, effectivement, il y a une famille qui est constituée des acteurs principaux du film. Donc euh, Jean-Pierre Macri, Vanessa Paradis, Can hein, Pierre Delanoë, Jean-Christophe Allobi. Et puis il y a aussi plein de façons de faire famille dans le film euh, et plein de façons de se retrouver. On a fait pas mal de d'avant-premières et on a, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils avaient retrouvé Partie d'eux, partie de, de leurs amis, partie de leur famille, leur mère, leur père, leurs voisins, dans les personnages du film, ça, ça nous fait plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir touché quelque chose d'un oui, peu universel ou en tout cas d'un peu commun. Une, et, euh, et oui, c'est assez agréable. Et, que ça a... et automatiquement, vous et l'équipe, en partie, vous, vous êtes retrouvés aussi avec oui, vos amis, alors tous, moi si plus ou moins. Alors, moi, j'avais décidé pas mal de moi-même déjà dans le scénario, parce que je mmh. l'ai écrit, donc forcément, pas bah, et puis après, chacun des, des, des comédiens s'est approprié son personnage avec beaucoup de sérieux, euh, beaucoup de sincérité, beaucoup de générosité. Donc je pense qu'ils ont mis beaucoup aussi de, de ce qui les constitue, en tout cas en tant qu'acteur, mmh. euh, dans le film. Euh, et ça, c'est un merci. Merci. Mais bien. non, mais en fait, quand j'y repense, euh, parce que tu l'as dit plusieurs fois, je crois que quand on a confiance en son réalisateur ou sa réalisatrice, on a plus de générosité et surtout l'envie d'atteindre ce qu'elle, elle voulait. Donc on est à l'écoute, on est bienveillant nous aussi, et on met de la bonne volonté pour que tout se passe de la meilleure manière possible. Et là c'était le cas, on avait tous envie de tourner ensemble, on avait tous envie de tourner avec Cécilia parce qu'on avait adoré son scénario, et donc c'était vraiment... Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui paraissaient naturelles, bien qu'elles ne le soient pas. On était déjà euh, Mao, Elsa, Gabriel et puis euh, Pierre... Et comment s'appelle la maman Claudine. Claudine ouais. et, et, et justement, il y a des choses qui vous ont parlé par rapport à vos, vos résonances personnelles Toujours, oui. oui. Vous avez deux sœurs, non Vous avez des sœurs ou j des frères J'ai des pères. frères et des sœurs. Oui. J'ai perdu un frère. J'ai perdu toutes mes grands-mères, tous mes grands-pères. Donc, euh, ça m'a beaucoup parlé sur... Euh, les grands-parents, ce qu'on en fait, c'est vrai que je me suis souvent demandé aussi ce que ma mère allait devenir quand elle serait très âgée et que je ne voudrais jamais la laisser tomber parce que je ne veux pas, comme ça, lui tourner le dos alors qu'elle, elle a fait beaucoup pour moi, au moment où je n'aurais plus besoin, peut-être euh, ne pas m'en occuper, ça ne me paraît pas possible. Donc tout ça, oui, a raisonné, évidemment. Et oui, parce que justement, parlant de grands-parents, euh, c'est quand même tout autour de la grand-mère donc qui va les réunir tous et qui en même temps va montrer que tout le monde est différent mais que tout le monde a des petites névroses, comme on peut dire. Et comme on peut tous aussi avoir. <rire> oui, voilà, Évidemment. je pense qu'on est tous, euh, on est tous euh, complètement névrosés, hein, globalement. Mais c'est très bien, c'est aussi ce qui fait qu'on est des humains et pas des, des veaux. Enfin, je ne sais pas les veaux. Parce les veaux on, de ont des névroses, mais elles mes... se voient moins. Ouais, elles s'expriment différemment. <rire> voilà. Au... voilà. voilà. <rire> Non et cette grand-mère, oui, elle, elle a très à cœur, celle qui réunissait la fratrie quand il était petit. Euh, elle a très à cœur euh, que ces gens-là se côtoient et s'aiment et se rencontrent. Et donc elle va utiliser ses dernières forces et euh, les derniers moments de sa vie euh, à, à faire en sorte que ça arrive. Quoi. Et euh, eux, comme ils sont en amour pour elle, euh, parce qu'ils ont souvenir ouais, de, de l'enfance commune avec elle et, et des moments de joie avec elle. Alors ils vont euh, bah, en tout cas essayer de, de, de l'exaucer, ex Oui, mais, mais elle n'a plus toute sa tête, non. la grand-mère, mais on a quand même l'impression que ça, elle l'a bien en tête. C'est-à-dire qu'elle perd la boule sur plein de sujets, elle part toute seule la nuit, elle ne se souvient plus du prénom de son fils, qui d'ailleurs je trouve est assez significatif de certaines choses, mais quand même, elle sait qu'elle veut ça. Donc je crois qu'il y a chez elle une envie, euh, avant de partir, comme tu disais tout à l'heure, avant de partir, elle veut que ça, ça se réalise. Et je trouve ça très très touchant. Et en même temps, justement, fait, cela fait aussi que justement les, les enfants et le reste de la famille se souviennent de, de, de, de certaines choses. Et puis ils sont obligés de se parler, ils sont obligés de décider mmh. de qu ce qu'ils font de la grand-mère, et, et elle a dit ça, qu'est-ce qu'on doit en faire, et tout. Et en fait, elle est le centre névralgique de tout ce qui va se passer autour, alors que ces gens-là n'ont pas envie d'être ensemble. Et finalement, on se rend compte que si, ils ont envie d'être ensemble. Sauf qu'il y a eu trop de choses non dites qui font que c'est plus dur. Mmh. Est-ce que vous, Cécilia, avant la préparation du film, vous a dit pourquoi votre personnage s'appelait Mao bah, C'est assez compréhensible. Elle a voulu faire passer à travers le, ce prénom les idéaux des parents quand ils étaient jeunes. Et aussi euh, le fait de se dire qu'ils avaient pour idéal le modèle un peu communiste, un petit peu voilà, et puis qu'en fait cet homme a tué 65 millions de personnes et que du coup lui il porte plus euh, euh, les morts que l'idéal. Et que du coup, c'est pas un cadeau. Et que le pouvoir de nuisance des parents, effectivement, ils vous inculquent et ils décident des choses pour vous très longtemps. Et il faut s'en dépêtrer après si on n'est pas super d'accord. ils ont voulu bien faire. Et voilà, ils étaient super contents de l'arrivée. C'est super beau. C'est super. Alors, il a accès à la psychanalyse, on peut dire. Donc, de avec, de, ou de la de psychothérapie, la oui. psychothérapie donc, mais il y a deux sortes de psychothérapie puisque la mère aussi est psychothéropathe donc euh, euh, c'est vraiment un film qui, qui explore euh, qui nous explore vraiment profondément j'espère c'est important pour, pour, pour vous justement de se confier là on sent que c est, c est, et c'est un peu le, le cinéma aussi de, de se confier oui. c'est un miroir de la ville c'est quoi on dire mais... Oui, c'est vrai, c'est assez con, Oui, hein. mais c'est vrai. Ouais. Et oui, parce qu'en même temps, euh, voilà. Okay. Bah, c'est ce le bah, miroir de la vie. C'est le miroir de la vie. vie. De de la la vie. vie. Oh, Ça marche. Aussi. <rire> oh, là, on a des petites exclusivités, là. <rire> mais euh, euh, l'eau pétillante est très bonne, ici. Très bien. Oui. <rire> Alors, justement, Pierre, voilà. Non, mais c'est voilà, voilà, pas grave, non. Si je, vous... je, je, oui, oui, non, mais je, je suis assez contente euh, euh de... Enfin, je, oui, j'espère que le film va un petit peu chercher loin euh, dans euh, ce qui fait de nous euh, des, des humains, dans, dans, dans la famille, dans notre rapport les uns aux autres. Euh, parce que beaucoup des choses dans, dans le film sont des non-dits, des malentendus. Des, euh, et moi j'aime bien ça, je trouve que ça, ça raconte beaucoup les gens, les choses qu'ils qui n'arrivent pas à se dire, les gestes qu'ils n'arrivent pas à faire, tout ce qui les empêche. Je trouve que ça raconte bien les... Les gens, et j'espère qu'on se retrouve euh, un, un petit peu de nos, nos, nos incapacités dans les personnages du film, ce qui fait qu aussi on est touchant, euh, on est drôle, on est, euh, on est mignon. Quoi. Oui, parce que ce n'est pas qu'émotionnel, c'est aussi drôle parfois. Comme je disais tout à l'heure, on se surprend à rire. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est rare au cinéma. Oui, moi j'aime bien cette ligne là où on est tué à une mouche dans les cheveux. Yes. <rire> C'est euh, la... ton <rire> ah, le sud. Cet oui. en... endroit. Cette euh... de voyage. Cette ligne entre le rire et les larmes qui, est... qui, est... qui, est... qui, est... qui... qui moi me plaît, c'est un peu casse-gueule et c'est un, peu... un peu compliqué à faire parce que euh, voilà on... on traite un sujet quand même compliqué ou... Ou... ou des sujets compliqués et en même temps tout d'un coup on... on amène un peu de rire un peu de et en même temps, quand ça marche, c'est hyper jouissif. Quoi. Que, on, a, on a vraiment l'impression d'être avec eux, d'être parmi eux ou d'être eux. Mmh. Euh, J'espère que le film réussit ça. Pierre, on vous a découvert dans l'inconnu du lac. Mmh. C'est ce qui a permis justement d'enchaîner de, film sur film. Hein, c'est peut-être mon avis, ouais. Et, mais je pense que c'est ça. Parce qu'on a découvert votre talent. Est-ce que ce film-là n'est pas le film le plus psychologique, dit-on Vous autres amis quand oui, le film le plus psychologique par rapport au personnage. Est-ce que vous voyez comme ça Oh non, non je ne dirais pas ça. Ils sont tous perturbés, vos personnages Ben. <rire> plus ou moins En tout cas, <rire> je crois que pour qu'il y ait un film, il faut que le personnage ait une histoire qui sorte un petit peu des sentiers battus. Sinon, on s'ennuie vite. Et ça devient vite du soap, euh, voilà, le truc euh, lénifiant possible. Donc j'essaie de faire les choix de personnages qui ont une densité et quelque chose à raconter et quelque chose qui leur arrive, qui soit assez important pour que ça, ça mérite un film, donc moi je dirais que celui-ci c'est peut-être pas le plus psychologique, c'est le plus déprimé des personnages oui. que j'ai pu faire, c'est le plus… Oui, oui c'est le plus drôle. Mais c'est celui qui est passivement <rire> le plus drôle, c'est-à-dire oui. que j'aime bien Mao dans ce film parce qu'il fait rire à son insu, oui. c'est-à-dire que c'est pas un joyeux drille qui va faire des blagues, c'est juste que ce qu'il fait et ce qui, ce qui lui arrive est drôle oui. et ça j'adore. Oui. Mais est-ce que justement c'est pas plus difficile justement de jouer un personnage comme ça qu'un personnage dénudé. Parce que vous en avez fait plusieurs euh, où vous mettez votre corps, euh, voilà, euh, en, pas en danger ouais. mais disons vous montrez euh, pour le besoin du personnage parce que c'est toujours bien choisi. Oui, oui, bah, je le fais pas si c'est inutile hmm. parce que c'est quand même engageant et c'est pas quelque chose de forcément facile. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire dans les scénarios que je, que je choisis et les films que j'ai je, que je, que envie de faire. Mais la mise à nu, euh, elle était double dans l'Inconnu du Lac. Elle était physique et aussi euh, interpréter un personnage. Donc là, je l'ai moins quand je suis habillé. quand même C'est un peu une carapace, hein, les habits. Euh, c'est une protection. Mais euh, moi, j'aime bien la richesse de chaque rôle que j'interprète. Et puis, j'essaie de ne pas trop y réfléchir. Je ne saurais pas trop analyser tout ça, Donc. les comparer. C'est dur pour moi de comparer les rôles. Mmh. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez eu jusqu'à présent euh une belle ligne de choix. Et et ben C'est gentil de même le dire, dire parce que j'y travaille. En tout oui. cas, je, je ne fais pas ça au hasard et j'essaie je, de faire des bons choix et j'ai la chance d'avoir des bonnes propositions. Donc voilà, avant 2013, j'ai vu que vous aviez fait un film en Chine. En, au Japon. Japon. Au Japon, pardon, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et pas, ça vous a amusé C'était en fin 2013, il est sorti en 2014. Ah, c'était après l'inconnu du Lac que j'ai tourné. Ah, oui. Et ça, c'était plus pour l'exotisme. Le, oui. Là, pour le coup, le choix était moins artistique que personnel. Oui. J'avais oui. envie. De partir un mois au japon ouais, euh... pour un petit peu se déconnecter d'autres choses oui mais... voilà ça m'a fait du bien et puis j'ai adoré le faire mais c'est pas quelque chose c'est pas un film que je trouve d'une grandeur euh, implacable voilà mais en tout cas je l'ai noté dans votre film parce que j'ai trouvé la fiche super sympa c'est une autre raison pour laquelle <rire> faire un film il voilà, bien commencer vraiment. aussi euh, voilà, ouais, voilà ouais. donc euh, mais en tout cas c'est vrai que là même l'année dernière on vous a vu à Cannes aussi dans euh, Plaire, aimer, courir, voilà c'était l'ordre que j'arrivais plus tout à remettre tout le monde le met dans des ordres, <rire> <Tout le monde rire> ordres. c'est vrai tout le monde dit <rire> aimer en premier que ce c'est ouais. assez joli et oui. mmh. aimer courir plaire oui. c'est vrai que voilà au moins aimer, vous vous, vivre, vous le dites courir, comme il faut et, et vous Cécilia, donc euh, c'est vrai que c'est le deuxième film il y a sept ans que vous n'en avez pas fait euh, voilà donc euh, j'espère que là ce sera euh, à nouveau un parcours plus rapide pour pouvoir faire le troisième moins chaotique j'espère oui Aussi. voilà en tout cas, on vous remercie pour ce une très beau film. Cécilia, je ne sais pas si elle avait, voilà, ce qu'elle a fait entre-temps, mais... Je ne sais pas euh, ce qu'elle a foutu, d'accord Non, mais je veux dire, je sais que c'était compliqué pour toi de monter le deuxième, mais je sens que ce ne sera pas du tout la même chose pour oui. le, le prochain. Oui. Merci en tout cas pour ce très beau film, donc photo de famille, où vous avez toute une pléiade d'acteurs qui, en même temps, même Jean-Pierre Bacry, n'est pas le Jean-Pierre Bacry habituel. Voilà. Ça m'a ça touché de le voir comme ça. Euh, euh, donc c'est étonnant en tout cas on peut vous dire tous bravo et puis que, que ce film rencontre son public de, de début de, de saison non, environ 70 millions de personnes ça <rire> voilà bon en <rire> tout cas merci beaucoup. Moi, voilà. donc, euh, merci, voilà. merci, merci beaucoup voilà donc photo de famille voilà merci beaucoup donc ça sort le 5 septembre voilà 5 septembre merci